salut c'est martouf alors aujourd'hui réunion au sommet c'est une journée magnifique il fait grand beau c'est le léman derrière et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la spirale dynamique c'est un modèle qui permet de comprendre comment les gens évoluent dans leur vision du monde et puis ça permet de comprendre différentes visions du monde qui parfois s'affrontent et des fois se transcendent voilà ça va beaucoup aider à comprendre comment pensent les autres alors c'est parti La spirale dynamique, ça a été inventé, euh, donc le concept de base, euh, c'est un psychologue qui s'appelait Claire Graves, qui dans les années 60-70 a beaucoup travaillé là-dessus il avait envie de découvrir comment les gens changent de vision du monde. Alors déjà, qu'est-ce qu'une vision du monde Quelles sont nos croyances profondes, nos valeurs profondes Donc les valeurs, c'est ce qui nous fait lever le matin. C'est vraiment comment on perçoit ce qui est important ou pas. Et puis là, il a décidé qu'il allait étudier ça. Et petit à petit, il a découvert plusieurs visions du monde. Puis ensuite, il a fini par les aligner, les faire qu'on allait toujours plus loin. Il y a le modèle de de la pyramide de Maslow qui est très connue, on avance toujours en intégrant les étages du bas pour aller toujours plus haut vers un idéal un peu différent. Et lui alors, il a fini par retrouver qu'il y avait des similitudes à un moment donné, que ça pouvait se faire autour de spirale, donc c'est une évolution. Donc il y a beaucoup de psychologues qui essaient de vous mettre dans des cases, et puis euh, bah, ça c'est une autre manière de voir les choses que je trouve très intéressante, c'est le côté évolutif. Ça veut dire qu'il y a un sens, une direction, et qu'on a une augmentation de la conscience qui grandit. Alors j'ai pris ma feuille de triche, enfin, mon petit cahier. Alors, euh, spirale dynamique, ici j'ai dessiné avec des jolies couleurs, parce que c'est ainsi qu'on va définir les étapes. Les mots ont souvent une connotation, donc on va éviter d'avoir trop de connotations en mettant des couleurs. Donc on commence déjà c'est l'évolution psychologique, de vision du monde de chaque humain. Donc au niveau individuel, on va en parler, euh, il y a plein de psychologues, notamment euh, ben Jean Piaget qui était un Neuchâtelois, qui a essayé de, de, de, de comprendre comment les enfants se constituent. Il y a des choses assez intéressantes, il a fait des bouteilles de verticales, horizontales, il faire des, des dessins, puis dans les dessins des enfants on arrive à voir ben, ce qu'ils étaient capables de comprendre du monde, de la réalité ou pas. Par exemple, c'est intéressant, c'est que l'eau qui est le fond d'une bouteille, eh bien, il l'associe à la bouteille, qu'on qu on la couche ou qu'on la mette verticalement, eh bien, on n'arrive pas à comprendre en fait, qu'il y a la gravité qui agit à l'intérieur aussi. Donc c'est des petites subtilités intéressantes. Et il avait déjà, Piaget, mis euh, tout un développement de, de l'enfant. Alors, euh, il y a plein d'autres personnes aussi qui ont fait ça. Notamment, on peut parler, la première année, un enfant, bah, lui, il vit euh, dans... Son univers, c'est le sein de sa mère, c'est la survie, la dépendance totale face à sa mère. Et puis gentiment, la deuxième année, on commence à marcher, à parler, à découvrir le monde. Et puis c'est le côté maternel, c'est le côté paternel, et puis le, masculin, le féminin, le masculin, l'intérieur, l'extérieur. Et puis gentiment, on commence à passer à l'individuation, il faut que la personnalité se construise. Alors, toutes les périodes où euh, ben, j'essaye d'expérimenter ce qu'est ma propre personnalité, et puis gentiment, ben, ben, là, on arrive et il y a plein de stades différents, de passer de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte, et tout ça. Euh, donc, ici, on a un petit peu quelque chose qui va dans le sens, parce que la première étape euh, que Claire Graves a déterminée, c'était l'étape qu'il a appelée beige. Euh, bon, les couleurs sont aussi issues de Beck qui vient après lui, qui a repris le modèle, qui l'a amélioré, parce que forcément un modèle évolutif évolue aussi. Alors euh, notamment bah, dans l'étape beige, on est très fortement ancré dans la survie. C'est vraiment euh, les, les, les formes tribales, euh, c'est le sein de sa mère, c'est vivre de cueillette dans la forêt, c'est vivre où, là où le climat équatorial ne change jamais, il fait beau tous les jours, il pleut tous les jours... Il n'y a pas de saison, on peut toute l'année manger ce qu'on trouve, et on vit pleinement avec la mer, nature, la pachamama, ou quelque chose comme ça. Et puis, ben, gentiment, on commence à évoluer. Alors ça, c'est des étapes qui durent très longtemps, il y a des civilisations qui ont duré comme ça. Donc on arrive aussi au, au stade qui a été défini comme violet, qui est le stade animiste, on pourrait dire, parce qu'à un moment donné, on se constitue en tribu, en clan. Euh, là on commence à voir les ancêtres qui ont de l'importance, c'est la notion du temps qui commence à émerger et puis de se dire, euh, parce que quand on vit dans la forêt tous les jours la même chose, euh, ben, on ne sait pas, il n'y a pas de notion du temps. Si on va demander au plein d'Amazonie à une tribu, euh, depuis combien de temps le monde a été créé, ils vont se dire euh, mon père était déjà là, mon grand-père aussi je m'en souviens, avant je ne sais pas tandis que là il y a des ancêtres dans l'étape violette, c'est vraiment clairement défini ils sont plutôt animistes, euh, c'est aussi les esprits de la nature on va se soumettre à des forces qu'on ne connaît pas il y a des choses qui viennent comme ça, il y a tout un imaginaire qui se crée on, on essaie d'avoir un peu la causalité, le temps qui vient et puis euh, bah, on doit être soumis parce qu'on a vu que dans les traditions on a fait comme ça et on doit continuer à faire comme ça donc le temps est vraiment très cyclique euh, mon père a fait ça, mon grand-père a fait ça donc moi je fais ça et je n'ai pas d'autre avenir on sait déjà son avenir et qui est tout tracé. Euh, donc là, on observe qu'il y a aussi une notion de soumission à quelque chose. Et puis dans la spirale dynamique, on verra qu'à chaque étape, il y a une espèce de, de soumission de, de l'expression personnelle. Et puis tout d'un coup, euh, il y a quelque chose qui éclate un peu. On a envie d'exprimer sa propre personnalité au monde. Et puis tout d'un coup, il euh, ben, y a de nouveau euh, des règles euh, plus globales auxquelles on se dit, oui, l'ordre naturel c'est ça, donc il faut se soumettre à ça. Et puis ben, c'est une espèce de respiration qui se fait comme ça dans l'évolution. Donc c'est aussi très intéressant. Donc le violet, donc, nous avons le beige, la survie, le violet c'est l'étape animiste. Donc animiste. Euh, tout d'un coup, ben, on sort de cette tribale, de cette tradition, puis on a envie... Euh, d'avoir le droit de s'exprimer soi-même, personnellement. Donc là on arrive de ce qu'on appelle le côté rouge, le côté impulsif. Et puis euh, bah ça c'est des civilisations qui commencent à émerger, c'est toute l'histoire de l'Antiquité. Euh, c'est des chefs de gang un peu qui arrivent, puis qui prennent le pouvoir, puis qui disent « Moi je veux faire ça pour moi, pour ma gloire ». Et c'est un stade très impulsif. Donc dans la gestion du temps, c'est des gens qui ne sont pas forcément capables de faire des grands projets, mais qui voient déjà leur intérêt personnel, qui voient déjà euh, « Si je fais ça en quelque temps, ce sera bon ». Et là on commence à s'organiser un peu, et bah, Alexandre le Grand, Jules César, je pense qu'ils avaient ce genre de vision du monde. À un moment donné, c'est les, les conquérants, et à bah, leur propre profit, puis on voit que dès qu'ils disparaissent, leur empire euh, ne tient pas forcément, ou alors autrement. Et c'est intéressant parce que finalement... Euh, toute l'Europe aussi qui a été dominée, on dit, par les barbares, Alors, la théorie on peut la remettre en cause, n'est pas forcément des invasions barbares mais peut-être des grandes migrations qui se sont faites plus longtemps, mais c'est quand même des visions du monde un peu euh, très affirmées, c'est le gars à la hache qui te dit euh, « moi je veux ça, si tu veux pas je te trucide ». Et puis ben, on voit qu'il est impossible d'aller au-delà d'une personne comme ça, utiliser la violence ça ne marche pas, peut-être l'honneur, c'est des personnes qui sont assez attachées à l'honneur, mais la violence ne peut pas résoudre forcément ce genre de problème, on ne peut pas être plus forte qu'elle en fait, elle n'a pas peur de la mort en plus. Donc c'est vraiment le chef de gang, et puis ben, tous ces gangs qui sont désorganisés suite à la chute de l'Empire romain par exemple, ben, c'était des petites chefferies un peu partout comme ça, des, des gangs, et finalement tout a changé, une nouvelle vision du monde plus conformiste on le dit ben, tout à coup il faut de nouveau se soumettre à des règles supérieures et c'est le christianisme qui arrive par exemple qui pacifie l'europe d'une manière générale qui le soumet à un ordre plus grand est l'ordre de l'église catholique qui est là qui a défini des règles et on a un livre saint qui dit comment il faut se comporter on commence à stratifier toute une hiérarchie qui est bien en place et ça c'est l'étape bleue, c'est l'étape conformiste, c'est l'étape dans laquelle on va se soumettre un règlement à un ordre supérieur et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est assez intéressant parce que cette étape conformiste, euh, on peut penser que c'est seulement les religions monothéistes qui ont vraiment un dogme, quelque chose comme ça, et puis en fait on observe qu'il y a plein d'autres de règlement qui existent, euh, bah, la Compagnie des Indes par exemple, au niveau commercial, c'était vraiment ça. C'est un moment une organisation très hiérarchisée qui, qui va gérer le monde. Donc euh, on a quelque chose comme ça. On reviendra après, je ferai un petit volet sur quel type d'organisation peuvent émerger de ce type de vision du monde. Donc là on a vu le beige la survie, violet animiste, rouge c'est vraiment l'impulsif, on réexprime, le bleu on se remet à l'intérieur, on se soumet par exemple au christianisme, mais je pense que la logique communiste ou la logique des nazis, on pourrait aussi attribuer ça à un moment donné, c'est des gens qui veulent créer un monde meilleur parce qu'ils ont une idéologie derrière et qu'il faut aller dans ce sens là donc on peut toujours discuter, savoir si c'est vrai ou pas, mais il y a un peu quelque chose comme ça, des gens qui se soumettent peut-être à quelque chose maintenant qu'ils n'aiment pas trop, mais pour un avenir meilleur, peut-être au-delà de la mort, dans les religion chrétienne. Et puis au bout d'un moment, bah, on voit que les personnes qui sont euh, anticonformistes, les personnes qui sont un peu différentes, elles se sentent très mal à l'aise là-dedans, donc souvent bah, on les brûle, hein, les sorcières, on ne les veut pas, et puis gentiment, bah, elles peuvent... Euh, émerger de là et on retrouve quelque chose d'intéressant euh, ça veut dire que ces personnes peuvent vivre donc euh, on arrive à une notion d'expression de nouveau de soi et de vouloir maintenant tout de suite ce qu'on promet dans le futur donc là on arrive de nouveau dans l'orange c'est une nouvelle étape, c'est l'étape du profit personnel, c'est l'étape euh, on élimine tout ce qui est irrationnel, c'est le rationalisme, c'est le début de la science on a envie de quelque chose qui soit plus concret et pas une croyance future parce qu'on en a marre d'attendre. Et puis gentiment, ben, euh, il faut que ce soit la réalité vraie, concrète qui euh, prenne le dessus, euh, plutôt qu'un livre, un règlement, quelque chose comme ça. Donc c'est là où s'est ancré le capitalisme, c'est là où on a commencé à développer euh, une notion de profit personnel, d'expression de, personnelle qui vient comme ça. Et ça c'est encore euh, ben, au-delà de la vision du monde, euh, une société est le résultat de plusieurs visions du monde qui sont mises ensemble. Et quand il y a une vision du monde majoritaire, bah, la société actuelle est passablement encore ancrée là-dedans, même plutôt en bleu aussi conformiste, suivant les régions du monde. Si on va plutôt aux états unis c'est encore un peu plus vraiment la Bible Belt, et tous ces gens euh, évangéliques, religieux qui sont dans cette vision du monde. Euh, mais aussi avec la vision orange capitaliste. Et puis euh, gentiment, bah, en Europe, on commence à avoir une société qui est plutôt dont on a passé du bleu pour aller majoritairement plus loin donc c'est toujours en intégrant hein. c'est pas forcément qu'on rejette mais on rejette d'une certaine manière pour passer à plus loin tout en intégrant ce qu'on a appris à l'étape précédente de la spirale et puis euh, bah, quand on arrive au, au vert bah, le vert c'est intéressant c'est une nouvelle étape où à ce moment là euh, c'est quand on a la marre de ne plus avoir vraiment de sens d'avoir un, un boulot dans lequel seul le profit compte l'expression de soi, mais c'est bien, mais quand c'est au détriment d'autres personnes, on n'a plus envie. Donc c'est passé, à un moment donné, euh, c'est tous les mouvements, euh, toutes les ONG qui, qui militent pour plus d'égalité, qui vont dire l'esclavage, c'est pas bien, il faut que tout le monde puisse être libre, indépendant, c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est quelque chose d'assez universaliste, et c'est quelque chose qui veut que chacun a la parole. C'est plutôt euh, ben, les, les grands ensembles démocratiques qui veulent que tout le monde puisse s'exprimer. Donc c'est l'expression euh, globale, il faut que ce soit une personne, une voix. Et il faut que ce soit euh, l'avis de chacun qui compte. Donc on va essayer de fonctionner en association, en consensus, en coopérative. Et ça c'est vraiment les visions du monde qui ont émergé euh, finalement assez récemment, euh, qui sont vraiment renforcées au niveau société, euh, plutôt... Euh, avec des, des révoltes qui sont faites dans les années 60-70, euh, avec des questions de, de droits humains qui venaient gentiment, et de plus en plus fort, le féminisme qui arrive aussi. Et gentiment, euh, ben, on arrive à une nouvelle vision, donc ça va toujours plus vite en fait, on remarque qu'il y a une, une accélération du temps, l'accélération des interactions, ce qui fait peut-être on évolue plus vite dans ce genre de, jeu de choses. Et on arrive à l'étape jaune, qui est l'étape dite systémique. C'est une étape dans laquelle, pour la première fois, Graves disait, on fait un tour complet. Donc on arrive dans la spirale, on aurait pu faire que ce soit une ligne et une progression linéaire, mais non, en fait, c'est une spirale parce que justement, il y a des traits de cette étape qui ressemblent beaucoup à l'étape d'avant. Euh, notamment, euh, c'est toute la notion euh, de survie. Donc dans l'étape beige, la première, là, on a vraiment une survie de l'individu qui vit euh, de la pachamama, et là on a de nouveau, c'est l'individu. Et maintenant on passe à un niveau de conscience plus grand qui est la planète entière. Donc on dit que c'est peut-être euh, l'overview effect, c'est un effet euh, que les astronautes vivent souvent, semble-t-il, euh, en sortant de l'atmosphère terrestre, de pouvoir voir la planète dans son ensemble, c'est-à-dire qu'elle est toute petite, et que notre planète, ben, elle est rien dans l'univers et qu'il faudrait peut-être bien la protéger parce qu'on n'a pas d'autres maisons. Et du coup, euh, ben, c'est les premières photos d'Apollo 8 en 1968 qui ont fait que tout d'un coup, il y a des mouvements écologistes qui se sont créés. C'est probablement euh, ben, des mouvements un peu plus systémiques qui voient le monde dans son entier. Et je pense que le permaculteur, c'est un peu euh, l'archétype du du, de l'étape jaune. Il voit en mode systémique, il reconstitue des écosystèmes, il veut commencer à avancer en créant euh, des réseaux, euh, plus forcément des, des groupes qui s'affrontent, qui ont tous leur vérité. Et on commence à aller au-delà du paradoxe. Donc euh, on commence à se dire que finalement, euh, ces groupes politiques qui s'affrontent, ben, c'est pas l'essentiel, il n'y a pas besoin de s'affronter, mais qu'il faudrait aller voir le fonctionnement plus global et puis qu'ils ont tous un petit peu une vérité. Euh, donc ça, ça devient euh, très intéressant. Et dans ben l'expérience personnelle, c'est à ce moment-là aussi vraiment, c'est assez pesant, parce que c'est l'expérience de notre propre finitude, de, du fait que, que c'est systémique, qu'à un moment donné on a la survie il y a une globale, puis c'est de voir enfin, les logiques de fin du monde, on retrouve ça beaucoup chez les décroissants, à mon avis c'est une population assez intéressante pour ça c'est des gens qui aiment bien aussi les réseaux. Donc à un moment donné, c'est la permaculture plus l'informatique et tous les réseaux informatiques qui vont avec. Et ça, c'est assez génial, mais ça pose toujours un paradoxe. cest de se dire mais comment je vais faire pour survivre dans ce monde en utilisant toutes ces ressources écologiques L'empreinte écologique de l'informatique est énorme. Mais en même temps, ben, c'est quelque chose qui apporte beaucoup. Comment résoudre tout ça Et là, je parle un peu plus personnellement, c'est l'étape suivante à quoi elle arrive. Moi, c'est en résolvant un peu ce paradoxe que j'ai réussi à dépasser ça et puis me retrouver euh, commencer à me retrouver dans une vision euh, la suivante qui est la turquoise, que la vision holistique, donc là j'avance un peu dans mes propres ressentis, mon propre avis, parce que c'est quelque chose qui est encore très peu théorisé. Dans les années 60-70, Claire, Claire Graves disait qu'il n'avait rencontré que six personnes qui pensaient être dans cette vision du monde. Donc effectivement, il ben, n'y a pas grand, assez grand monde pour statistiquement essayer de déceler ce que c'est. Mais on commence à arriver à avoir quelque chose d'intéressant, on peut savoir ce que c'est. Et je pense que là, ça devient intéressant. Donc la vision holistique, c'est une vision dans laquelle on, ben, on intègre donc, toutes les notions de spirale comme ça. Mais là, elle peut déjà être comprise à partir de la, la jaune, l'étape systémique. La vision holistique, c'est un peu remettre le vivant, c'est le réenchantement du monde, c'est de se retrouver que tous ces écosystèmes vivants, voilà, c'est se remettre un, un grand ordre où on rentre dans la spiritualité de nouveau, mais au, au dehors des religions. Donc c'est quelque chose qui est, qui est de nouveau une ressemblance avec la deuxième étape qui était l'étape violette. On retrouve dans l'animisme, on retombe dans les esprits de la nature, les chamans. Et ces temps, euh, voilà, on commence à voir qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent euh, cette vision du monde. Et les chamans, on en trouve de plus en plus. Mais ce n'est pas du tout les mêmes que les violets, qu'on peut encore trouver dans des forêts perdues. ou euh, c'est un mot sibérien. Donc, euh, dans les, dans les, en Mongolie, par exemple, il y a encore des chamans, Mais ceux-là, ils n'ont certainement pas fait les étapes. Euh, ben, rouge, bleu, orange, verte, jaune et tout. Donc ils n'ont pas cette vision. Euh, ils sont encore dans vraiment un tour de spirale en moins, mais il y a quand même une notion qui revenait avec un niveau de conscience supérieur, enfin supérieur, plus grand. C'est toujours un peu dangereux d'essayer de dire si c'est supérieur, inférieur, toi tu n'as pas compris, tu n'es pas encore là. C'est vraiment des visions du monde qui sont différentes, alors c'est là qu'il ne faut plus les opposer, mais voir quels sont les comportements qui sont ancrés dans, dans des visions du monde, quelles sont les valeurs ancrées dans des visions du monde, et à ce moment-là, on peut commencer à dialoguer avec des gens, à essayer de comprendre. Comment faire pour que les gens entre eux puissent se comprendre Et ça, ce n'est pas toujours très simple et c'est assez souvent nié. On dit toujours, mais tu devrais avoir compris, c'est évident. Ben non, c'est la logique. Ben non, parce que on n'est pas dans, dans ce, cette manière de, de comprendre. Donc là, ben, le niveau turquoise en train de se construire, c'est intéressant. Euh, c'est très déroutant pour les gens qui sont très rationnels. Les oranges, en général, ils, ils captent pas. Ils ne comprennent pas. C'est quelque chose qui est incompréhensible, non, la science est rationnelle, c'est comme ça. et en fait les ondes turquoises sont toujours scientifiques mais ils commencent à réintégrer tout ce qui est cerveau droit, les intuitions. Ils vivent en étant dans la notion de temps qui n'existe de moins en moins parce qu'on revide un peu dans le moment présent, mais avec toujours intégré les états précédents de la notion du temps, mais on peut vivre des paradoxes temporels, c'est vraiment la notion du paradoxe qui est réintégrée. On peut intégrer la notion de médecine orientale et de médecine occidentale, voir que les deux sont complémentaires et pas opposés. donc on ne va pas se mettre à taper dessus de nouveau comme ça peut être le cas à, à des autres niés, visions du monde. Mais là, c'est l'intégration des paradoxes, c'est quelque chose dans lequel on est assez intuitif, il y a même des personnes qui ont des guides, qui les suivent, qui suivent des synchronicités, des signes, et qui avancent comme ça dans une espèce de confiance. Donc on sort vraiment de cette, de cette étape jaune euh, très, très dure, où euh, finalement le monde court à sa perte, et puis c'est la logique de fin du monde. Là, il y a la confiance. Et puis de se dire que même si le monde vivant sous la forme sur laquelle on le connaît va disparaître, il y a toujours la vie qui sera toujours là, peut-être sous une autre forme, qui n'est peut-être pas reconnue par la science actuelle, par la science des oranges, la vision du monde orange, mais un peu plus irrationnel et, et c'est intéressant de voir comment ça se construit. Après, on ne sait pas encore ce qu'il y a suivant. On peut imaginer ben, qu'une expression de soi, une, de nouveau un ordre suivant que c est, c est pour intégrer tout ça. Donc euh, voilà, je, je vais m'arrêter là parce que après on verra les organisations euh, qui en découlent. Mais c'est vrai que ben, c'est un modèle que j'aime bien, qui permet de comprendre beaucoup de choses. Donc euh, ben, dis-moi si ça te parle. Euh, si ça ne te parle pas du tout aussi, tu peux me dire. Et puis, euh, ben, tu peux mettre un petit pouce bleu pour euh, faire connaître cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour continuer. Et puis, garde l'esprit ouvert parce que, comme dans la table turquoise, on n'a pas encore tout vu. Tout est possible.